dans votre école donc des, des étudiants que nous recrutons chaque année et qui intègrent nos équipes à Toulouse également également 4 KPMG en France. On trouve dans le cadre de ce forum des profils intéressants, des profils dynamiques. C'est vraiment ouais, des, des, des profils intéressants, variés, complets et c'est vraiment ce qui, ce qui nous attire et c'est pour ça qu'on revient chaque année. On a besoin de gens qui ont des compétences de plus en plus en matière de traitement des données et, et de sciences des données. Et la plupart des formations aujourd'hui de, de la TSE euh, permettent d'avoir cette double casquette. All of the students have been really excellent. Um, they have been very clear about what they've been studying, the types of skills that they have. Many students have also completed internships and have industry knowledge in certain areas. Je travaille beaucoup personnellement avec les étudiants issus des filières ERNA et économie-écologie. Et Sachant que dans le groupe, on est aussi intéressé pour les profils du type gestion des risques. J'ai vu qu'il y avait une formation en gestion des risques qui se montait. Et également, tout ce qui est en data science, Donc tous les profils du type économie, économétrie et statistique sont intéressants pour le groupe. D'un point de vue d'étudiant, c'est quand même assez utile pour découvrir des nouvelles entreprises, des, nouvelles, des nouveaux sujets de stage et euh, moi ça m'a permis de passer aussi euh, beaucoup d'entretiens différents et de pouvoir m'exercer pour euh, d'autres entretiens avoir, et être plus performant aussi les entretiens. Ce qu'on voit aussi euh, c'est beaucoup d'étudiants qui n'ont euh, pas uniquement euh, des compétences quantitatives et techniques mais qui sont vraiment intéressés par les sujets sociétaux et, euh, et qui ont une ouverture d'esprit qu'on recherche euh, voilà, dans l'administration publique notamment pour travailler sur des sujets d'intérêt général. Ils ont bien sûr une bonne culture économique, mais également une grande ouverture d'esprit, une forte aisance rédactionnelle, Il est un esprit bien structuré, donc c'est un vrai plaisir d'échanger avec eux.